À quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme, le pain du 8 mars cherche encore preneur. Dans les marchés à Douala, le tissu, sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes, reste encore abondamment accroché sur les présentoirs des commerçants. Pour le moment, ça ne court pas encore comme des années antérieures. Ah oui, les femmes s'intéressent un peu, un peu, puisque le moment n'est pas encore arrivé. Pour le moment, peu sont celles qui s'intéressent. Vendu à 10 000 francs CFA cette année. Dans sa couleur unique, le pain de la journée internationale de la femme donne des réactions mitigées aux femmes qui s'apprêtent pour la grande parade du 8 mars. Nous sommes en larmes parce que la CICAM est quittée de 6 800 qu'on vendait avant le pain et allait jusqu'au prix de 10 000. C'est la CICAM qui a mis le pain trop cher. On ne peut pas quitter un pain de 6 800 à 11 000, 12 000, 13 000. Nous les petits comme ça, on va vendre combien En temps normal, les pains du 8 mars plus, plus devaient être moins de 5000. Dans les boutiques SICAM, ce n'est non plus la grande affluence. Quelques clients qui vont et viennent s'acheter des pains pour éviter la bousculade des dernières minutes. C'est pour l'entreprise à laquelle je bosse, c'est pour les femmes en gros, on est en train d'essayer de les faire plaisir en quelque sorte, en les offrant quand même des pains. Il n'y a pas tellement d'affluence parce que tout le monde est servi à temps et il n'y a pas le désordre comme les années précédentes. Les dames entrent, elles achètent et elles ressortent. Les sociétés entrent, elles achètent et elles ressortent au fur et à mesure et on voit plutôt les tables se vider. L'on on a su tout de même ici qu'il n'y aura pas de rupture comme par le passé. Jusqu'au dernier jour, toutes les clientes auront, toutes les dames seront bien habillées de la belle couleur de lumière. Cette couleur jaune, elles seront toutes bien habillées parce qu'il y a des équipes déjà qui s'y attellent au niveau de l'usine, 24 sur 24, et c'est pour que euh, la demande. Euh, qu'il y ait satisfaction. Une chose est sûre, dans une semaine, ce sera la grande bousculade pour s'arracher un bout du pain, même dans les ateliers de couture.